Imaginons que vous soyez dans la situation où vous envisagez la transformation digitale de l'enseignement ou de la formation sous l'angle de euh, l'hybridation. Première question à se poser, qu'est-ce que vous entendez par le terme hybridation Deuxième question à se poser, le cadrage du projet, c'est-à-dire pour un type de dispositif de formation donné, quelle est la direction que vous souhaitez emprunter Je vous propose de retourner au grand classique. Apprendre en présence et à distance une définition des dispositifs hybrides, un article de 2006 qui a été fondateur dans la sphère francophone par Charlier, Deschriever et Perraille. Je vous invite à le lire dans son intégralité si vous voulez aller en profondeur, mais en quelques mots, une petite citation. Un dispositif de formation hybride se caractérise par la présence dans un dispositif de formation de dimension innovante qui à la mise à distance. Donc après, la suite de la définition, c'est lié aux environnements technopédagogiques, comprendre de nos jours, par exemple, un ENT. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, cette définition est toujours valide de nos jours, même si elle a été mise à jour. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il y a une étape où il y a de la mise à distance, par exemple, sur un Moodle, vous devez aller chercher un PowerPoint ou un calendrier du cours. Bah, si on s'en tient strictement à cette définition, c'est déjà un dispositif hybride. Donc, par là, presque tous les cours universitaires au moins sont de l'ordre de l'hybride. Mais la question, c'est évidemment, il va y avoir des questions de quantité en fait, de, de, de quantité d'éléments mis à distance. Si vous, en 2010, il y a eu des travaux dans, le, dans, le, dans ce qu'on appelle ISUP, h y s euh, où il y a eu une forme de, de réflexion, de renouveau de la réflexion sur l'hybridation avec une typologisation. Donc je vous invite aussi vers une typologie des dispositifs hybrides de formation euh, si vous voulez aller plus loin, en tout cas sur le cadre l'enseignement supérieur, mais c'est valide tout à fait dans la formation d'adultes, de, cons de, de consulter cette ressource. Et donc, en fait, ce qui me semble intéressant de, à retenir, hein, il y a beaucoup de façons d'envisager les, les, les, les dispositifs de formation. Pour moi, il y a avant tout, et comme d'autres auteurs, évidemment, euh, la question de la temporalité. Est-ce qu'on est sur de l'asynchrone ou de, du synchrone On va revenir sur ce que ça veut dire de la dimension spatiale, de distance. Est-ce qu'on est plus ou moins sur du distanciel ou du présentiel Sur du média, parce que concrètement, digital ou non digital, bon, de nos jours, quand on parle formation à distance, c'est essentiellement du digital, hein, les, les correspondances par lettre ça ne se fait plus trop. Et en fait, ces différents axes, ils peuvent s'appliquer à toutes les composantes de la formation, des exercices, des cours. Et si vous voulez aller plus loin, sur les différentes formes en fait, de médiatisation qui peuvent caractériser un dispositif de formation hybride, vous pouvez aller voir cet article de Perrier, un regard critique sur les concepts de médiatisation et médiation, et en fait, on va lister les différents éléments sur lesquels on peut typologiser, typologiser des dispositifs hybrides. Moi, je vais vous présenter quelque chose d'assez simple, en fin de compte, euh, synchrone, asynchrone, présentiel, distanciel, et on va se contenter de ça. On va, je vais, euh, de manière tout à fait critiquable, appeler ça l'enseignement classique. C'est du synchrone, c'est-à-dire que, quand je dis synchrone, c'est que les... L'activité de l'enseignant et l'activité de l'apprenant sont au même moment. Donc, vous êtes dans une salle à, à, raconter une, à faire une conférence, c'est du présentiel en synchrone. Maintenant, euh, on peut avoir aussi du euh, synchrone en distanciel. C'est-à-dire que, euh, imaginons toutes les vidéos en Zoom, les cours en, sur Teams ou Zoom que vous avez pu faire, ou, ou en, en entendre parler au moins, ben, c'était du synchrone, c'est-à-dire que ça arrivait en même temps. Euh, que, le, si, si, Grosso modo, si l'apprenant n'est pas là, ben, il a raté le cours, tant pis et c'est entièrement à distanciel. Euh, souvent, en général, c'est combiné avec de la synchrone, c'est-à-dire qu'on va vous euh, donner euh, quelque chose à lire chez vous, et, euh, entre guillemets, les devoirs à la maison, bah, typiquement, c'est de la synchrone. Il euh, y a des types de formations où, euh, par exemple, vous allez suivre un MOOC en autonomie, tout est asynchrone. En général, il n'y a pas de session live ou d'éléments comme ça. Et euh, l'hybridation, on va dire que, souvent, hein, ce n'est pas le cas, et je ne veux pas m'attacher à cette définition, mais si vous êtes dans un cas où, à la fois, vous avez du présentiel en synchrone et du distanciel en asynchrone. Vous êtes clairement, euh, à condition qu'il y ait assez de distanciel en asynchrone, dans une euh, situation d'hybridation. Donc, euh, si on s'attache à la seule question du digital, euh, vous pouvez avoir tout à fait, dans ce dernier cas, le présentiel en synchrone, Vous faites des exercices avec vos étudiants ou vos apprenants. Euh, et en asynchrone, vous leur dites, allez regarder des, les vidéos du cours, les cours magistraux. Ça, c'est typiquement un dispositif d'hybridation. A l'inverse, je vous donne d'autres exemples. Hein. Enseignement, synchrone, distanciel, comme je disais, tout ce qui est les, les cours magistraux en, en, à travers Zoom ou Teams ou des éléments comme ça, les outils de visioconférence. Et en fait, là où il va y avoir des différences concrètes et des, choses à, des questions à se poser, c'est est-ce que des cours magistraux ou des travaux dirigés, donc des choses un peu plus appliquées, ça ne va pas du tout être la même chose qu'on soit en, en synchrone. Entre un cours magistral en synchrone qui passe assez bien et des travaux dirigés en synchrone, ça peut parfois être un peu plus compliqué. Les cours asynchrones, typiquement, vous allez mobiliser des ressources pédagogiques hors du temps de cours, donc ce qu'on appelle classiquement les devoirs maison. Euh, le visionnage de vidéos pédagogiques, souvent, la plupart du temps, ça se fait en asynchrone. Il n'y a pas raison particulière de demander à vos étudiants de regarder des vidéos devant vous. Et euh, les plateformes d'exercices autocorrigés, les quiz. Euh, allez euh, par exemple je vais je vous envoie sur un open courseware, comme le open courseware du MIT. J'envoie des étudiants en à aller consulter les ressources, ça c'est de l'asynchrone distanciel, sur un open courseware, OCW, OpenCourseWare. Et souvent il y a une forme de perméabilité en fait entre synchrone et asynchrone, ne serait-ce que voilà, vous, vous faites sur Teams un, un, un cours en synchrone, en, euh, donc euh, les étudiants doivent être là, vous appuyez sur le bouton enregistrer et tout d'un coup.. Euh, cette ressource peut devenir un élément que, qui peut être suivi en asynchrone et ça peut être tout à fait légitime pour que les apprenants puissent facilement réviser s'ils sont absents, le cours est accessible. Ça ne veut pas dire qu'ils iront, mais, euh, mais au moins vous avez la possibilité. Et même se pose la question, puisque finalement, euh, une fois qu'on a enregistré le cours, qu'est-ce qu'on fait d'un élément fait en asynchrone Est-ce qu'on euh, dit les années suivantes, bah, suivez un enregistrement La question se pose de manière ardue parce que, est-ce que vraiment, ils vont regarder les vidéos Bon, il euh, y a quand même, juste pour rappeler que euh, l'asynchrone n'est pas toujours, l'hybridation n'est pas toujours forcément euh, digitale, le CNED a encore un certain nombre de cours où euh, c'est par correspondance, c'est de plus en plus rare et c'est de plus en plus digitalisé mais ça existe encore, euh, où on envoie des copies par la poste, des éléments comme ça donc théoriquement, l'hybridation devrait inclure aussi ces éléments. Donc il ne faut pas tout focaliser sur le digital, la distance suffit à définir un dispositif hybride. Alors souvent on utilise le terme hybride pour parler de comodal, et ça induit un certain nombre d'ambiguïtés et d'incompréhension de, de part et d'autre. Alors le comodal, en général ou en anglais iFlex, c'est euh, h -E c'est l'idée euh, de à la fois on a une partie de son audience en présentiel et l'autre en distanciel. À la rentrée, au COVID-19, quand on avait les jauges et un certain nombre d'étudiants qu'on avait le droit d'accueillir dans ses amphis, bah, on, on a souvent fait ça. C'est extrêmement compliqué à scénariser pour un enseignant. Je suis passé par là, croyez-moi. Euh, mais en fin de compte, on n'a pas attendu le COVID. Hein. Souvent, en médecine, c'est déjà arrivé. On a tellement d'étudiants de médecine qui arrivent en première année qu'on dédouble les amphis. Il euh, y en a un qui suit avec l'enseignant le, juste en direct devant soi et l'autre euh, par un écran où on filme en direct l'enseignant. Donc ça, le comodal, c'est assez ancien. Ça a juste été... Euh, largement popularisé euh, avec le euh, plus ou moins de succès pendant la pandémie. Donc en termes de conclusion, voilà, je vous ai dressé une liste de vocabulaire. Hybridation, qu'est-ce que c'est Synchrone, asynchrone, présentiel, distanciel, euh, commodal. Euh, mon, mon conseil, c'est vraiment de très vite définir les termes quand vous parlez dans un projet, puisque hybridation est très extrêmement polysémique. Et c'est une source de quiproquo interminable, c'est infinissable. Vous pouvez complètement euh, avoir des incompréhensions qui euh, feront rater un projet juste parce que vous n'aurez pas défini au début correctement ce que vous entendez par hybridation. Et donc, pensez en termes de descripteur simple de votre projet, euh, asynchrone, synchrone, présentiel, distanciel, plutôt que juste s'arrêter à des mots un peu fourre-tout comme hybridation. Et évidemment, pour l'étape d'après, Pensez aux différentes dimensions, comment vous allez faire l'accompagnement, le tutorat, ce genre de choses. Et sur ce, je vous souhaite bien du courage pour aller lire quand même les ressources que je vous ai conseillées, puisque une petite vidéo comme ça ne sera à mon avis pas suffisante si vous voulez aller jusqu'au bout du, au fond du problème.